Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ou revoir ce qu'est la fonction COD. COD signifie complément d'objet direct. C'est un complément essentiel du verbe. Il est nécessaire pour bien comprendre la phrase. Le COD complète le verbe directement, c'est-à-dire sans avoir besoin d'une préposition. Le COD complète un verbe d'action, jamais un verbe d'état. Les verbes suivis d'un complément d'objet sont appelés transitifs et plus précisément, transitifs directs s'ils sont suivis d'un COD. Attention Tous les verbes ne nécessitent pas un COD. Dans l'exemple « elle dort »,« elle est malade », le verbe « dormir » est intransitif, c'est-à-dire qu'il n'a pas de complément d'objet, il se suffit à lui-même. Quant au verbe « être », c'est un verbe d'état ou verbe attributif et ce type de verbe ne peut pas avoir de COD. On veillera donc, lorsqu'on dit ou écrit qu'un mot est COD, à toujours préciser de quel verbe il est COD pour vérifier que c'est bien un verbe d'action. Le COD complète le verbe d'action directement, c'est-à-dire sans avoir besoin d'une préposition. Mathilde regarde la bague, il n'y a rien entre le verbe « regarder » et la bague. La bague est donc COD du verbe « regarder ». Comment reconnaître un COD C'est tout simple. Il faut reprendre le sujet et le verbe de la phrase et demander ensuite qui ou quoi. Mathilde regarde qui ou quoi La bague, donc la bague est COD du verbe regarder. Il existe une seconde façon de s'assurer qu'on a bien affaire à un COD. C'est qu'on peut le remplacer par un pronom. Mathilde la regarde. La est un pronom qui remplace la bague. Le pronom la ou le groupe nominal la bague ont donc bien pour fonction COD du verbe regarder. Maintenant que vous avez compris comment trouver le COD, examinons quelle peut être sa nature. En effet, un COD peut avoir des natures différentes. Il peut par exemple être un nom. Nous regardons Louis. On remarque au passage que malgré son nom de complément d'objet, un COD, n'est pas forcément un objet, mais peut également désigner une personne ou une idée. Dans cet exemple, nous pouvons nous demander comme précédemment « Nous regardons qui ou quoi ?»« Lui. »« Nous le regardons. »« Lui » est donc bien COD du verbe « regarder. » Le COD peut aussi être un groupe nominal. On entend un piano. On entend quoi Un piano. On l'entend. Un piano est donc bien le groupe nominal qui a pour fonction COD du verbe entendre. Le COD peut aussi être un pronom. Je l'attends. J'attends qui ou quoi est l'apostrophe. Ici, on ne sait pas ce qu'il désigne. Le COD peut également être un infinitif. J'aime lire ou un groupe infinitif J'aime lire des romans d'aventure Ici, on peut se poser la question J'aime quoi Lire Il peut également être une proposition subordonnée conjonctive introduite par que Tu sais qu'il habite dans cette maison Tu sais quoi Qu'il habite dans cette maison Tu le sais qu'il habite dans cette maison, est donc bien COD du verbe savoir. Enfin, un COD peut aussi être une proposition subordonnée interrogative indirecte. On se demande combien elle a de frères. On se demande quoi Combien elle a de frères On se le demande. Maintenant que nous avons en revue les différentes natures possibles d'un COD, voyons maintenant sa place. Si le COD est un pronom personnel, je la regarde. Ou relatif, le bijou que je regarde est un collier. Ou encore, si la phrase est interrogative, que regardes-tu Dans ce cas, le COD se place avant le verbe. Mais dans tous les autres cas, le COD se place après le verbe qu'il complète. Mathilde regarde la bague. Voilà, cette petite capsule est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre ce qu'est un COD. À bientôt